Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Rouchet, aujourd'hui euh, 41e journal de cas, vous avez déjà vu euh, une partie de, du dessin du jour en introduction, euh, ce qui s'est passé c'est que hier je me suis euh, couché comme tous les jours après le montage euh, de la vidéo, et euh, je me suis réveillé euh, même pas 2-3 heures plus tard avec euh, une sorte euh, d'énergie créatrice, j'ai pris de l'encre, une pipette, et puis, euh, eh bien, j'ai dessiné euh, ce personnage. Alors, euh, puis après, je me suis dit que j'allais faire un, un fond, un petit point. Le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de terminer, donc euh, je vais faire comme j'ai déjà fait une fois, c'est à dire que demain, eh bien, je vous présenterai cette illustration euh, terminée, ainsi qu'une autre illustration euh, que je ferai euh, de A à Z. Alors euh, bon, je cache le, le prénom de la fille parce que je pense que si je le révélais, eh bien, cela me porterait malheur. Euh, de la même sorte, j'ai attendu d'avoir euh, complètement fini l'écriture euh, de mon roman avant de l'annoncer. Euh, Appelez ça de la superstition peut-être, mais euh, je suis persuadé qu'un grand malheur m'arriverait si euh, vous connaissiez euh, le prénom de la fille de l'héroïne du roman, en fait, avant que le roman sorte. Euh, J'ai toujours aimé euh, avoir un contraste hein, entre les personnages et l'arrière-plan. et eh bien, en fait, on dirait que... Et d'ailleurs, c'est le cas. La fille a été faite en peut-être 2 minutes, 30, 3 minutes. Et le fond, par contre, euh, m'a déjà demandé environ 12 heures de, de petits points. J'aime bien euh, à la fois le côté euh, figé de l'arrière-plan et le côté euh, esquissé, hystérique de la fille. Dans ces moments-là, c'est pas l'esprit qui commande, c'est pas l'esprit qui dessine, c'est la main seule. Attendez, je vais la refaire. C'est la main seule qui commande. Et si je ferme les yeux, la main voit tout. Car on ne crée pas avec son âme, on crée avec son sang. On crée avec son sang. Mon esprit est dans ma main. Et alors, si je serre ma main, si je serre ma main très fort, mon esprit est compressé et n'existe pas. Il n'y a plus de pensée. Et je disparais. Je suis un océan de sang et de rêves qui fait de l'art automatiquement. Bon, alors merci d'avoir euh, vu cette vidéo. Et puis, euh, à demain.